Venez au cinéma. Présentez votre ticket. <rire> un très libre sans papier. Est-ce que vous pouvez expliquer le, le titre Neuf terres"? Oui. Alors Neuf Terre, en fait, c'est l'article de loi, en fait, qui dit que euh, si une personne est suffisamment malade, elle a droit à un titre de séjour temporaire en Belgique. Et en fait, cet article 9 Terre est l'article auquel l'Office étrangers fait référence pour autoriser les, les personnes qui font la grève de la faim à séjourner en Belgique. On sait que nous, on n'est pas des grévistes de la faim. Mais face à la situation maintenant, on est, on est face à quelque chose qui est là. Les gens s'attendent de nous. Où est comment dirais-je, le sens de notre mouvement. C'est comme si on est en train d'être pénalisé par le gouvernement. Parce qu'ils préfèrent même ceux qui font la grève de la faim que ceux qui ne font pas la grève de la faim. Le, le film ne prend pas position par rapport au fait euh, qu'il qu faut faire la grève de la faim ou qu'il ne faut pas faire la grève de la faim. Est-ce que c'était une intention de votre part Oui, parce qu'en fait, ce qu'on qu'on voulait plus nous En tout cas, on travaillait très fort sur le côté de la difficulté de passer en greffe de la fin. En fait, c'est important de ne pas juger, parce que parce qu'on se rend pas compte à quel point ces gens sont dans une situation extrêmement difficile, extrêmement dramatique. Le but n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, le but est de comprendre comment on peut en arriver là en fait.